La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire évoluer les UT pour former l'ingénieur de demain Un ingénieur capable de faire face aux crises que l'on voit approcher aujourd'hui à très grande vitesse, et de construire le monde qui en émergera. Un monde où l'homme, comme beaucoup d'espèces, aura connu une chute drastique de sa population. Un monde où l'épuisement des ressources limitera la technique un monde où l'effondrement économique a changé les activités humaines, où l'accès à la nourriture et à l'eau potable ne sont plus assurés par le modèle industriello-économique. On voit bien que les compétences de cet ingénieur ne sont pas celles qui, aujourd'hui, sont développées à travers les enseignements dispensés aux UT. Un modèle pédagogique qui est dirigé vers l'industrie et l'entreprise, Comment donc pourrons-nous former l'ingénieur de demain donc, Face à ces questions et ces enjeux que se posent les enseignants, les étudiants, l'ensemble des, des membres académiques, on a eu une dynamique qui s'est développée dans les UT. Euh, C'est quelque chose qui, qui a émergé, on va dire, il y a un an, s'il n'était pas là. Euh, Entre-temps, il y a les étudiants qui sont rentrés à l'échelle nationale, dans des dynamiques de revendication assez fortes sur ce qu'ils veulent apprendre dans les universités. Qui veulent être capables de construire comme monde pour demain. En parallèle, il y a des enseignants qui sont aussi posés des questions, puis qui se sont trouvés face aux étudiants, face à des problèmes, euh, pour réussir à, travailler, à faire travailler les étudiants sur certains sujets. Et donc, tout ça a généré une certaine dynamique, qui nous a fait nous rencontrer entre l'UTT et l'UTC euh, il y a maintenant un peu plus de six mois, puis finalement de faire converger des dynamiques, des dynamiques d'enseignants, des dynamiques d'étudiants pour venir aujourd'hui vous présenter tout ça ensemble, euh, sachant que ce qui est important, c'est vraiment de mettre au cœur de tout ça les étudiants, on a souhaité que ce soit leur projet, et que ce soit eux qui nous construisent l'ingénieur de demain. Donc ce que vous, tout le travail qu'ils ont fait en préparatoire, c'est un travail qui s'est développé au cours des mois précédents, c'est pas juste pendant l'atelier que ça s'est fait, euh, ils ont préparé l'animation de cet atelier, ils ont beaucoup apprécié que vous soyez nombreux à cet atelier, parce que c'est un sujet euh, auquel ils consacrent énormément de temps et d'énergie, euh, et pour eux, c'est extrêmement important. Donc, euh, je vous remercie une nouvelle fois d'être venus à l'atelier, d'avoir contribué. Et aujourd'hui, je pense que la restitution est très importante pour eux, parce qu'ils ont vraiment l'impression de pouvoir contribuer à la construction de leur futur, puisque c'est bien le, du leur compagnon. Voilà. Donc, euh, moi, j'en profite aussi pour les remercier. Donc, pour ceux qui étaient aux ateliers, ils savent ce que ça veut dire. Pour les autres, euh, enseignez-vous. <rire> voilà. Donc, euh, et pour, pour ceux qui veulent continuer, hein, j'insiste sur la feuille pour garder une dynamique parce que là comme on vient de le voir, c'est un temps qui s'inscrit dans une dynamique qui a émergé il y a un an et qu'on va continuer et on va continuer ça ensemble, au moins l'UTD et l'UTC et maintenant on a, on espère, des étudiants en UTBM qui vont venir nous rejoindre dès le mois de février et on va continuer à avancer là-dessus. Donc ce qu'on a là c'est vraiment un point d'étape et l'objectif c'est de construire avec tous cet ingénieur de demain. Euh, je vais vous présenter un petit peu le travail qu'on a, qu a effectué justement en amont, pour faire justement de cette activité pédagogique, euh, juste histoire de vous donner un petit peu les, les éléments euh, clés euh, par rapport à ce qu'on a construit pendant ce temps-là. Euh, ensuite, on va vous présenter comment s'est déroulé le séminaire le premier jour et le deuxième jour. On a vraiment travaillé euh, le premier jour, l'aspect des scénarios, qu'on va vous développer tout de suite après, et euh, aujourd'hui donc. Les, les problématiques qu'on a euh, au sein de notre groupe UT et euh, les propositions, comment est-ce qu'on est qu peut y trouver des, des solutions. Alors, Donc, le travail qu'on a fait en amont, ça a été de construire une vision commune. Nous avions des mots différents, chacun, les gens de l'UTT, les gens de l'UTC, au sein même euh, de chaque UT. Nous avons construit sorte de socle commun de valeurs pendant notre semaine en juillet, donc nous avons passé tous ensemble, et nous, nous avons tenté de construire une vision commune. C'est une vision que nous avons, c'est une proposition, et c'est pour vous permettre de comprendre dans quel cadre nous nous inscrivons. Donc la vision qu'on a construite, elle est en trois phases, ça va être un peu redondant avec ceux qui ont participé à l'atelier, qu'on a déjà expliqué cette vision, comme ça tout le monde peut comprendre. Donc trois phases, une phase très globale, très générale. Euh, ensuite, une phase qui est euh, plutôt au niveau de l'ingénieur, et enfin une phase qui est au niveau des UT, au niveau de la formation UT. Donc les deux premières euh, briques euh, sur lesquelles nous sommes appuyés, briques très globales, qui sont euh, que l'ingénieur doit être, avoir pour objectif, avoir pour vision de construire un monde soutenable. Donc ce n'est pas la technique comme un premier, c'est un monde soutenable et un monde équitable. Si on prend le, le mot soutenable, qu qu'est-ce qu que ça veut dire finalement Alors, pour nous, donc, si on parle du global pour aller vers l'ingénieur, ça veut dire que l'ingénieur doit maîtriser la technique pour faire de l'ingénierie durable. Donc là, la technique, on s'est dit, voilà, c'est la première chose pour l'ingénieur, euh, au niveau de l'ingénieur. Et du coup, le rôle des UT, finalement, c'est de former des ingénieurs acteurs du changement vers la soutenabilité. On a beaucoup d'ingénieurs, en tout cas la classe sociale des ingénieurs, c'est une classe sociale qu'on entend peu. On entend beaucoup les fonctionnaires, on entend beaucoup euh, énormément de classes sociales. Cela, enfin nos ingénieurs, on les entend peu dans la société, donc nous, on a envie de se rendre dans cette classe sociale actrice du changement et avec une vraie parole sur la scène publique. Ensuite, construire un monde soutenable, ça veut aussi dire travailler pour l'amélioration de la société. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on retombait sur les valeurs fondatrices euh, qui ont euh, il y a fort longtemps est le modèle UT, euh, donc un ingénieur humaniste. Retour aux valeurs fondatrices, former des ingénieurs humanistes. Un ingénieur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va faire de la technique, c'est quelqu'un qui va comprendre son environnement pour mettre cette techniques au, servir, au service de cette société. En tout cas, quand je suis arrivée à l'UTT, c'est une des premières choses qu'on m'a appris lors de, de, de l'amphithéâtre de présentation, que l'ingénieur, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui doit imposer euh, sa, sa technique, c'est quelqu'un qui doit comprendre cette société pour pouvoir l'améliorer. Nous nous sommes aussi rendus compte que l'ingénieur doit jouer un rôle social et il doit entraîner son milieu vers la soutenabilité. Comment ça se matérialise S'interroger sur l'ouverture géographique et sociale des UT. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Entraîner son milieu vers la soutenabilité. un milieu, c'est un mot hyper intéressant parce que ça permet de dire l'environnement dans lequel on est, mais aussi le milieu social, donc les gens autour de nous. Donc on doit entraîner, on doit agir sur la nature, mais on doit aussi agir sur nos amis, le, nos collègues, pour entraîner tout ce monde vers un monde plus souverain. Et s'interroger je... voilà. sur l'ouverture géographique et sociale des UT, du coup, comment entraîner tout ce monde dans la souveraineté, dans un monde plus juste Eh bien, ça serait peut-être ouvrir, finalement, les UT à ce monde extérieur. Aujourd'hui, les UT, c'est un petit peu les bulles dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Donc, okay, il voilà, y a il y a des badges pour rentrer, il y a des, des élèves qui sont bien identifiés, il y a des professeurs qui sont bien identifiés. Est-ce que la société civile vient se, se former dans nos UT Est-ce que nous, nous allons former la société civile à l'extérieur des murs de l'établissement Est-ce que nous allons voir des classes sociales différentes, tout ça Donc c'est des questions que nous nous sommes posées pour que l'université ait un impact dans son territoire, que nous allons créer des projets... Euh, des projets de recherche, des projets de formation à l'extérieur, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et enfin, du coup, de manière plus globale, pour nous, notre vision, c'est construire un ingénieur sobre, pas un... <rire> un étudiant sobre, mais un ingénieur sobre, euh, citoyen, responsable et critique, et du coup, que l'étudiant deviennent vraiment des écoles de référence dans le domaine de l'ingénierie durable. Que, Certes, les UT, on, bons, on est bon dans les classements. L'UTC voilà, doit être premier ou deuxième. Euh, enfin, on a des très bons classements, mais en fait, ça, on s'en fiche. On s'en fiche parce que on voudrait être des écoles de référence dans l'ingénierie durable. Et ça, ça change tout. Donc voilà, pour la vision que nous portons et que nous avons essayé de construire. Maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu euh, qu ce qui a été fait pendant ce séminaire, on vous présente juste rapidement euh, ce nous qui n'est pas une finalité, mais qui est quand même une production euh, au, euh, à la fin de notre semaine euh, début juillet. Euh, donc on a produit deux scénarios avec plein de propositions pour euh, la transformation des UT. Donc un qui était plus un, un scénario de rupture, euh, où on partait de, des enjeux qui seront évidemment plus forts euh, à résoudre à l'horizon 2050, objectif euh, qu'on s'est fixé. Et euh, d'une autre part, euh, un scénario de continuité, euh, où on reste dans un cadre modèle UT et on part plutôt de l'existant en se demandant comment est-ce qu'on peut arriver à une modalité d'action dans laquelle on peut justement ancrer la vision qu'on vient de vous présenter. Euh, donc dans un cas il y a plutôt une, une remise en cause très forte dans la rupture du modèle actuel tandis que dans l'autre il y a euh, une remise en cause certes mais plus faible. Et donc justement tout ça, ça s'inscrit dans une logique qu'on s'est schématisée euh, comme ceci. Actuellement on est grosso modo en 2020. Euh, on a donc justement l'idée, c'est d'initier des groupes de travail qui vont, tra enfin qui vont engager euh, toutes les actions que, que enfin, peut-être qu'on nous a proposées, peut-être d'autres, mais qui vont engager des actions et une transformation justement des UT. Et pendant cette phase de transition de 2020-2025, on pourra se diriger plutôt justement vers ces scénarios de rupture ou de, de continuité. Évidemment, c'est qu'un outil mental, il n'y a pas que deux chemins, il y en a éventuellement plus, et c'est juste pour histoire de se représenter les choses en termes de scénarios. suite à ça, on va visiter quelques compétences. Donc euh, les compétences qu'on a listées ici ne sont pas des hostices, ce ne sont que des propositions. Euh, néanmoins, elles permettent de, de concrétiser euh, nos valeurs et nos visions qu'on vous a détaillées euh, précédemment. Euh, donc euh, voilà, donc on, on va simplement les lire. Donc, premièrement, euh, analyser et concevoir un système soutenable et résilient dans une perspective globale et dynamique. C'est-à-dire qu'on veut mettre beaucoup plus euh, la systémique au cœur de la réflexion ingénieure et ainsi qu'une capacité à faire de la prospective, c'est-à-dire qu'on va développer des systèmes, pas pour qu'à l'instant T, mais pour que ce soit un système qui dure, un système dans lequel on puisse projeter avant le temps et dire qu'il est soutenable. Initier une démarche low-tech, lorsqu'on est une structure ou collectivité. Low -tech, les low-tech sont, sont un pied de nez en fait, au high-tech, euh, ce sont des technologies utiles, durables et accessibles, et après, au sein d'une structure collectivité, tout simplement pour dire que l'ingénieur pourra très bien travailler pour une structure classique privée, ou l'entreprise, mais aussi pour une structure de l'économie sociale et solidaire par exemple, ou encore une collectivité comme le comité de communes. Explorer et documenter des systèmes techniques, découvrir sur le terrain ou dans des archives historiques. Donc là, notre, la, la figure de l'ingénieur qu'on aimerait développer dans l'avenir, c'est un ingénieur qui est beaucoup plus présent sur le terrain, qui renouvelle le terrain, euh, qui est capable de documenter un système qu'il qui découvre, euh, et qui est capable également de revenir dans le passé pour éventuellement exploiter des brevets qui ont été euh, mis, mis, mis sur côté parce qu'ils n'étaient pas rentables économiquement, ou du moins qui n'avaient aucune utilité euh, dans le moment présent. Euh, établir des diagnostics de vulnérabilité et potentiel à partir d'enquêtes de terrain. Donc là il s'agit en fait de poser un diagnostic sur un système, quel qu'il soit un vélo, euh, un système ferroviaire euh, petit ou grande taille, et de dire, ok, ce système-là, euh, il n'est pas forcément soutenable parce qu'il y a telle vulnérabilité qui présente euh, peut-être un, un état critique euh, dans 20-30 ans. Euh, on ne sait pas comment le rendre le plus soutenable possible, un système soutenable parfait n'existe pas, néanmoins, on sait comment faire pour le rendre plus soutenable, plus résilient. Connaître les fonctions des écosystèmes et être capable de les mobiliser euh, à bon escient. Donc là, il s'agit de mobiliser beaucoup plus euh, euh, de manière beaucoup plus importante qu'avant les sciences du vivant dans les sciences de l'ingénieur, euh, comprendre euh, les interactions de, de, de, des écosystèmes et éventuellement utiliser leurs fonctions pour développer euh, euh, des systèmes, par exemple, de rafraîchissement dans les villes, non pas par le technosolutionnisme et, euh, et la technologie au mais pourtant, pourquoi pas, en utilisant euh, les propriétés euh, naturelles euh, des arbres, etc. Penser les interactions socio-techniques pour faciliter l'accessibilité et la maîtrise des outils, euh, ça c'est un, un point important pour nous aussi, c'est avoir un enseignement qui soit aussi consacré aux technocritiques pour comprendre que la technique n'est pas neutre et que forcément la technique a un impact social. Donc il s'agit pour nous de développer des outils euh, qui soient accessibles euh, tant économiquement que démocratiquement, c'est-à-dire les, les citoyens et le plus possible la maîtrise de leurs outils. À la manière euh, des outils conviviaux euh, d'Ivan Illich développé en 1973. <rire> euh, partager, transmettre et co-construire des savoirs pour contact des communautés locales. Il s'agit là de des compétences en intelligence collective et donc en transmission des savoirs puisque le rôle de l'ingénieur est aussi de participer à l'émancipation de la société et des communautés qui est autour de lui. Donc concrètement ces compétences, pour reprendre la formule du climatologue italien Filippo Giorgi, ce serait pour gérer l'inévitable et éviter la gérable. Donc c'est une formule un peu forte mais ça reprend euh, les stratégies souvent d'adaptation et d'atténuation qu'on entend beaucoup concernant le changement climatique. Donc en somme, un ingénieur capable de penser, d'organiser, d'accompagner et de mettre en œuvre la transition et la transformation des systèmes techniques et organisations euh, vers plus de soutenabilité et de résilience, en passant notamment par des logiques de sobriété, sobriété, on insiste là-dessus, euh, d'efficacité et de maîtrise locale des techniques. Voilà, donc euh, maintenant on va vous présenter un peu euh, ce qu'on a fait donc, pendant le premier jour euh, du séminaire. Donc, euh, donc euh, du coup, le premier jour après la présentation, donc là qu'on a fait un hein, très accéléré de, du travail qu'on a réalisé durant la semaine d'Api, euh, du coup il y a eu un, ensuite quelques échanges et on a affiché euh, donc, des, des paperboards pour voir euh, un peu des scénarios de continuité et de rupture. Donc ces scénarios là qu'on va vous présenter très brièvement, ce n'est pas ce que nous, nous avons élaboré pendant la semaine d'Api, c'est vraiment ce qui est, les idées qui ont été euh, émises par euh, tous les participants euh, donc, à l'atelier. Là, vous pouvez voir les trois paperboards. Pour le scénario continuité, on avait réparti euh, par Donc Quelques résultats euh, qu'on a obtenus. Euh, ajouter un label aux activités pédagogiques euh, idées, donc idées pour ingénierie durable, et pas forcément une catégorie. Euh, un changement de pédagogie, pour avoir une pédagogie inversée, le concept de cours inversé est revenu assez régulièrement, et par projet également. Une, les, la création d'une charte déontologique ou d'un code déontologique. Donc ça aussi c'est une idée qui est revenue euh, très régulièrement et euh, qui ne s'appliquerait pas qu'aux étudiants, ça serait pour l'ensemble du, du réseau d'UIT. Donc les professeurs, les chercheurs, les, les personnes de l'administration, etc. Euh, le concept de zéro déchet au CRUS et plus largement le concept de campus durable. Et enfin euh, l'établissement d'un diagnostic environnemental donc de chaque UT, donc un diagnostic environnemental, ça peut comprendre un bilan carbone, par exemple, ça peut aussi comprendre les flux de déchets, euh, qu ce qui se passe vraiment au niveau environnement sur chaque UT. Ensuite, donc on passe au scénario de rupture. Donc, euh... okay, Donc le scénario de rupture, c'est vraiment se projeter dans un imaginaire qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui. Euh... La première progression est pour le moins radicale, euh, c'est carrément la suppression du titre d'ingénieur moderne. Euh, pourquoi euh, Parce que euh, si on remonte aux origines, le rôle et les compétences de l'ingénieur n'ont pas été toujours euh, reconnus au titre simplement d'un diplôme délivré par des grandes écoles, euh, et notamment des grandes écoles qui forment aujourd'hui des personnes qui sont employables euh, au service d'un macrosystème dont on ne remet pas forcément en cause sa trajectoire destructrice. Donc en fait, s'il ne s'agit pas de... De, de supprimer les ingénieurs de la société, mais de remettre en cause aujourd'hui euh, leur trajectoire, où est-ce qu'ils vont, à quoi ils servent, quel est leur rôle dans la société, et revenir peut-être à une position euh, telle que le savant du, de la Renaissance qui avait une pensée euh, transdisciplinaire, euh, un savoir beaucoup plus fondé sur l'observation euh, et l'expérience. Donc, euh, bon, voilà. une fois, fois qu'on a dit ça, euh, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer là, c'est compliqué. Euh, on pourrait imaginer par exemple euh, euh, un modèle qui soit calqué euh, un peu sur euh, le compagnonnage aujourd'hui, donc avec euh, de l'expérience euh, très ancrée sur le terrain, des voyages pour euh, se, voilà, améliorer ses compétences par l'expérience à travers euh, euh, différents endroits, différentes entreprises. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, le modèle du compagnonnage et tout ça pour, euh, pour faire évoluer la figure d'ingénieur, que souvent la figure d'ingénieur, on prête ses origines aux engins de guerre, donc ingénieur, enfin, engin de guerre. Euh, pourtant, si on remonte aux racines latines, euh, ingénieur, ça vient du mot ingénium, qui est plutôt euh, vraiment une, une, connota qui a plutôt une connotation vertueuse, qui, re qui renvoie à la disposition d'esprit, à l'invention, et donc à l'intelligence naturelle. Et donc c'est en se basant sur cette racine-là qu'on souhaite faire évoluer l'ingénieur, pour que, que l'ingénieur ne soit plus le destructeur de, de, du système, mais qu'il soit plutôt le régénérateur euh, pour notre avenir. Du coup, à un autre niveau, là, on a parlé d'ingénieur, on a souhaité aussi remettre en cause le modèle de l'UT en lui-même. Il y a plusieurs années maintenant, quand les UT ont été créés, c'était un modèle très révolutionnaire, un modèle expérimental. Et ce modèle, nous, nous l'avons senti un peu en perte de vitesse. Nous sommes ennuyés pendant nos formations, pour la plupart, nous n'avons pas trouvé ce que nous avons vu. Donc, réinventer le modèle UT serait une manière, peut-être, euh, d'améliorer euh, les, les choses et de faire changer euh, les, les choses. Euh, au niveau de la formation en elle-même, nous nous sommes dit bah, pourquoi des UV, pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas tout simplement tous les cours où on s'est complètement ennuyé, et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dehors, on n'irait pas dans, dans les territoires, pour justement aller ancrer nos expériences, comme, comme l'expliquait Rémi et comme, comme on l'a expliqué un petit peu avant, bah, directement dans les territoires pour aller chercher nos compétences, pour aller se former ailleurs, et former aussi les autres à voilà, casser cette bulle, casser nos bâtiments et se former ailleurs. Bon, regardez quand même quelques bâtiments pour, peut-être, euh, des réunions, mais, euh, mais c'est l'esprit. Et une, une des dernières propositions, c'était juste à la fin des UV. Enfin, euh, par exemple, en trois ans de branche, on aurait euh, ce temps-là pour construire un projet et on aurait du plus propre, mais que des, une interface entre des experts et des supports. Donc, ça, c'est un, un autre exemple. Juste, tous ce, ces, enfin ces deux scénarios, c'est très. Euh, euh, enfin là, on les survole, est survol, mais c'est histoire d'essayer de faire sentir un petit peu l'idée dans laquelle ils ont été euh, travaillés. Euh, donc, justement, aujourd'hui, on a travaillé sur toutes les problématiques des UT et euh, les propositions qui peuvent en émerger. Donc, juste par rapport à notre schéma, nous, là où on a essayé de, de, de travailler vraiment, c'est sur cette phase de transition où on veut voir émerger, enfin, il serait bien de voir émerger des groupes de travail qui, justement, euh, enfin, seraient acteurs de cette transition et de la transformation au sein des UTM. Donc ces groupes de travail, travail enfin, mettraient en place la transition et euh, le but aussi de ces groupes, donc ils seraient... Euh, avec des acteurs multiples, donc des étudiants, des professeurs, etc. Euh, aussi pour but de voir comment évoluent euh, tous ces enjeux que, nous, dont, desquels nous sommes partis, comment évoluent les envies des étudiants, etc. pour créer la formation 2025-2050 qui, qui succède. Euh, donc maintenant on est parti de cette question-là. Quels sont les principaux points de douleur au sein de nos écoles quand il s'agit de les rendre durables et ou soutenables donc euh, avec le petit schéma sur notre tableau, donc, ce on, on est parti dans une méthode euh, grosso modo du design thinking, mais ça n'était pas vraiment. Euh, donc avec une phase euh, d'idéation, euh, enfin, d'abord des interviews croisées, une phase d'idéation, euh, suivie de, de restitution, euh, et ensuite des échanges entre les groupes. Pour ça, c'était divisé en quatre groupes qui chacun ont trouvé des problématiques. Et je vais laisser la parole à. Donc je vais essayer de vous présenter succinctement euh, quelles sont les, les problématiques qui ont été euh, identifiées par les quatre groupes et donc les solutions qui vont avec ces problématiques pour se dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour engager nos UT dans une transition de la Donc je vais d'abord vous lire les quatre problématiques qui sont finalement assez proches euh, les unes des autres. Donc, la première c'est comment pouvons-nous gérer la transition UT dans des délais rapides, moins de 5 ans en interne et avec notre environnement. La seconde, euh, comment généraliser le développement durable dans la formation. La troisième, comment être ambitieux pour concerner la totalité des personnes, je veux dire étudiants, personnels et enseignants, afin de changer le modèle pédagogique, notamment pour le rendre moins cloisonné. Et la quatrième problématique qui a été identifiée par le quatrième groupe, c'est comment faire de l'environnement une préoccupation centrale dans les UT, et mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc, on va essayer de vous restituer euh, ce qui s'est dégagé comme solution pour répondre à ces problématiques. Donc, bien sûr, il y a eu énormément de propositions, certaines très concrètes, d'autres beaucoup plus théoriques. Donc, on va essayer de vous les restituer de manière globale en, en choisissant seulement certaines, et euh, seulement les grandes directions théoriques. Donc, la première question qui s'est posée, c'est celle de la temporalité. Qu'est-ce qu'on met en place dans nos écoles pour les engager dans la transition euh, de, du contenu d'enseignement de à l'horizon 2025. Donc dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses, qu'est-ce qu'on commence par faire aujourd'hui en sortant de, de cet amphithéâtre Donc, euh, bien sûr, on n'a pas apporté une réponse précise, mais on a apporté quelques éléments de euh, ce qu'on pourrait commencer par faire. Donc un des objectifs, c'est qu'à euh, l'avenir, il y ait un socle commun de connaissances et de compétences à propos mmh. du climat. De l'énergie et la biodiversité qui soit acquis par l'ensemble des personnes des, du groupe UT, c'est-à-dire à la fois les étudiants bien sûr, mais aussi les enseignants et les membres du personnel. Donc ce sort commun de connaissances, il pourrait être transmis par plusieurs euh, moyens, par des enseignements UV ou UE selon les UT, euh, ou par exemple par d'autres moyens euh, de transmission. Il y a eu l'idée euh, de la création d'un séminaire en début d'année où on ferait intervenir un intervenant extérieur euh, qui est expert sur des questions comme le climat, l'énergie, la biodiversité, pour faire un état des lieux et donc informer euh, toutes les parties prenantes des de UT euh, afin que chacun maîtrise vraiment ce socle commun de connaissances sur l'état actuel de, du monde dans lequel on vit. Euh, une autre euh, grande direction qui, a été, qui est revue dans plusieurs groupes, c'est l'importance d'acquérir des compétences pour vraiment faire de l'ingénierie durable. Donc l'idée c'est vraiment d'associer l'excellence académique avec la réponse aux défis de notre siècle. Donc faire de l'ingénierie durable, c'est pas forcément être un ingénieur environnement, mais dans nos domaines de spécialité, savoir faire de la mécanique de façon durable, savoir faire de l'informatique de façon durable, et ainsi de suite pour tous les domaines d'ingénierie. Donc on pourrait imaginer que cette compétence en ingénierie durable deviendrait une compétence à valider obligatoirement pour tous les étudiants, un peu comme c'est le cas maintenant pour la compétence internationale que chaque étudiant se doit de valider. Ensuite, une autre idée qui est revenue dans plusieurs groupes, c'est l'idée de favoriser l'orientation des projets de recherche vers les thématiques de soutenabilité. Et je vais laisser euh, la parole à Loïc pour euh, la suite. Alors, nous sommes euh, persuadés que l'ensemble de ces mesures peuvent faire euh, consensus euh, et fédérer l'ensemble des UT. Euh, maintenant, il, on se demande comment on peut les implémenter. Alors, nous, il nous a paru essentiel qu'on mette en place un comité de pilotage. Alors, ce comité de pilotage peut prendre évidemment diverses formes dont on peut... Euh, Discuter. Euh, le comité de pilotage en fait veillerait à ce que les mesures qu'on a proposées soient euh, réfléchies et éventuellement mises en place si elles sont jugées adéquates par les personnes euh, compétentes dans les diverses, diverses UT. Alors bien sûr le, ce comité pourrait être euh, inter il pourrait être interne à chaque université de technologie. On pourrait imaginer d'autres formes que ce comité de pilotage, mais ça nous semble essentiel pour qu'il se passe enfin quelque chose euh, demain, à la rentrée, dans les semestres qui vont venir, qu'il y ait vraiment des gens qui, à temps plein, réfléchissent à comment on met réellement et concrètement en place toutes ces belles idées. Euh, afin d'impulser euh, cette nouvelle direction, ce nouveau cap que les universités de technologie, nous l'espérons, vont prendre, nous jugeons fort utile une déclaration publique qui pourrait permettre de venir réellement ancrer ces euh, volontés euh, dans le temps. Voilà, Donc, voilà enfin, il a, je pense qu'il a dit la, tout ce qu'on... Oui, on va essayer de le mettre à Nadège Donc justement, je pense que c'est un, un, un, un tournant essentiel. Enfin, on voit dans, dans les médias que... Enfin, voilà, c'est omniprésent, euh, cette année il y a eu un battage médiatique énorme. Euh, on voit que bah, pareil au niveau de le, le, comment l'état d'esprit général commence à être prêt, des deux côtés je pense, vu l'enthousiasme que l'atelier le, et même qu'un sondage, pour ce qui a été débuté, on a fait un gros sondage euh, étudiant et personnel, et vu tout ce que, tout ce, que tout ce, ce mouvement est, euh, génère comme enthousiasme, je pense que c'est un moment vraiment important pour justement se positionner, et on pourrait regretter d'ici 15-20 ans de ne pas avoir pris ce créneau qui serait phare d'ici, à cet horizon-là. Donc voilà. Merci. C'est le meilleur mot de la fin, c'est de vous remercier pour tout ce travail. Toute cette énergie consacrée et euh, on compte sur vous pour continuer en dépensant encore beaucoup sur le sujet et continuer à nous faire avancer. Euh, je pense que maintenant il est, il est temps d'ouvrir à l'échange euh, et en particulier je pense que l'échange qui vous intéresse c'est oh, ma, qu'est-ce qu'on fait demain Voilà qu'est-ce qu'on fait demain On vous retourne cette question. <rire> <rire> Merci pour le, le travail, pour la synthèse, et puis on sent qu'on est vraiment, c'est euh, je je une jeunesse, en fait, je trouve ça super que, que vous posez ce genre de, de questions. Euh, J'ai en fait des remarques, des questions, je sais pas, il n'y a pas lieu d'y répondre tout de suite, mais bon, en vous écoutant en fait, j'avais en parallèle en fait, des interventions, des remarques. Vous avez fait en fait tout un travail intéressant j'ai la perception que moi j'ai en vous écoutant, c'est que vous vous êtes positionné à juste titre sous l'angle de l'étudiant. Moi je suis étudiant et je me pose cette préoccupation de développement durable. On est en train de me former pour être ingénieur. Il y a comment je dois intégrer ça, etc. Et vous ne vous êtes pas du tout posé sous le point de vue de l'autre, c'est-à-dire le fameux écosystème et tout ça, l'entreprise et tout et je pense que dans votre réflexion, vous devriez peut-être vraiment, en tout cas, euh, euh, je, je profiterais bien, si j'étais à votre place, de, des journées comme des journées de stage et tout ça, où les UT accueillent beaucoup d'industriels, où je leur passe un, un questionnaire en disant d'abord, dans votre entreprise, vous intégrez le développement durable, la soutenabilité, etc., oui, vous avez des orientations, oui, non. vous le faites pour quel motif, vous ne le faites pas pour quel motif, et d'intégrer ça dans votre réflexion. C'est un élément qui est extrêmement important. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que c'était dans la planche 12, euh, j'ai l'impression que vous opposez développement durable et technologie, tout ce qui est nouvelles, haute technologie et tout ça. Euh, est-ce que j'ai mal perçu les choses, est-ce que j'ai mal compris Et je me dis, le développement durable, c'est la haute technologie, ce n'est pas nécessairement une opposition au développement durable et à la, suite, la vie. Je finis quatre points, puis après je, je m'en euh, En tout cas, je perçu comme ça, ça, tourne, comme ça. Euh, le troisième point, et là aussi vous avez des outils pour le faire, euh, dans votre raisonnement, j'ai l'impression que vous n'intégrez pas le, le contexte dans lequel on est, qui est un contexte mondialisé. Et je pense que peut-être que, euh, quand on est à, à lutter, enfin l'UT, on vous forme beaucoup euh, sur cet aspect euh, interculturalité et tout ça, euh, qu'est-ce que c'est que le développement durable pour un Japonais, pour un Chinois, pour un, pas, un, un Africain, pour un Soudanais, pour un... Et, et je pense qu'il faudrait aussi intégrer cette dimension-là. C'est quoi le développement durable pour l'autre Et une quatrième fois, et j'ai terminé là-dessus, euh, j'ai vu aussi que vous étiez beaucoup sur comment nous former, comment changer euh, les UV, comment changer ce, ce, ce, ce type de choses. Et j'aurais bien aimé pouvoir aussi plus acteur en disant, moi, à mon niveau, en tant que personne, je vais passer 2, 3, 4, 5 dans un organisme qui va me former, je vais laisser mon empreinte. Pour faire évoluer à mon niveau, à mon échelle, cet organisme-là, pour la prise en compte des considérations écologiques, soutenabilité, tout ça. Est-ce que je vais mettre en place des procédures de traitement des déchets Est-ce que je vais mettre en place des procédures d'extinction des lumières, des décès, de tout ce qui reste en veille, etc. Et je, je, je ferai ma petite goutte euh, de contribution, au-delà du travail très intéressant qui est donné ici, je ferai aussi ma petite goutte et j'ai presque envie, j'aimerais bien. Plus tard, dans 5, 10, 15 ans, on trouvera régulièrement des plaques dans les établissements en disant la promotion de machin truc a contribué au développement du durable au titre de cette amélioration. Et qui a comme ça des choses. Ouais. Je pense qu'il y a toujours des <rire> J'avais vu autant d'étudiants au séminaire du côté Juste par rapport... Euh, mais juste, juste pour revenir dans le premier, celui qui me vient spontanément, sur le, le point par rapport à l'excellence académique, technologique, à performance, et est-ce que ça n'organise pas avec euh, le, le, le la besoin de cette habilité alors, alors, oui, c'est vrai que c'est la parfait confusion et peut-être qu'on s'est mal exprimé, mais le, le cœur de notre propos, et vous m'avez ou pas, c'est plutôt de se dire que certains, de tels qu'on le fait aujourd'hui, oui, certaines des supraperformances techniques vont à l'encontre de la scénabilité, c'est le cas. Certaines n'ont euh, on pas de sel parce qu'on produit trop de CO2, il faut qu'on réduise. Par contre, en aucun cas, euh, la réduction de... Le, le, le challenge qui nous attend euh, ce n'est pas un retour à euh, des choses vraiment politiques. Ce n'est pas un retour à de la non-technique du tout. C'est une invention nouvelle, de nouvelles techniques, qui sont à la fois euh, simples et pour du coup avoir un impact euh, sur le, les écosystèmes moindres et qui euh, répondent à nos besoins. Donc en fait c'est un défi technique qui est même encore plus dur probablement que de faire des choses euh, qui polluent beaucoup. Donc oui il y a, en fait on préserve et c'est pour ça qu'on a choisi d'essayer de, de faire évoluer notre formation d'ingénieur parce qu'on croit qu'en tant qu'ingénieur on a un rôle crucial euh, dans ce qui nous attend et euh, parce qu'il ne s'est absolument pas opposé Enfin, la technique n'est pas opposée euh, aux euh, au défis euh, de résolution des problèmes là, climatiques et environnementaux. On a besoin de la technique. Bien sûr, par contre, il ne faut pas croire que c'est la technique qui va tout résoudre et qui suffit euh, de l'hyperperformance. Il, il, il faut amener la technique à, dans une camp d'intelligence et de... Enfin, je ne sais pas si on peut, on, ça répond. Juste pour compléter, en fait, il ne s'agit pas de revenir à, à l'homme des cavernes. Il s'agit plutôt de faire preuve de techno-discernement. Et, euh, et donc voilà, on voit ce un temps par technologie, parle des serve de Moins des technologiques, etc. Euh, personnellement j'ai pas trop envie de revenir euh, aux dentistes euh, du Moyen-Âge. Du coup, si on peut conserver euh, la santé avec euh, voilà, une santé euh, optimale, ça me, ça me va plutôt bien. Euh, non, euh, après sur, sur, sur, la, sur la question de, de la technologie, c'est des débats qui, qui peuvent durer des heures, par exemple, on parlait tout à l'heure de, de Smart City, se pose la question d'un monde hyper connecté, euh, voilà, vue, on parle d'optimisation de l'énergie, mais est-ce qu'on parle aussi des ressources d'ailleurs, parce que quand on est un, un monde hyper connecté avec des voitures qui stockent... Euh, Comment ouais. Mais c'est des questions qui doivent être posées, parce que si on fonce tête baissée dans des projets... Euh, voilà, c'est super. Parce que... L'hôtel signifie pas l'hôtel, le... en fait. Oui, en, en fait, fait, fait c'est un pied de nez. On a entendu, je pense, ouais. sur l'interprétation que les gens ont tendance à donner à l'hôtel, mm -hmm. ne signifie pas l'hôtel. Exactement. L'hôtel okay voilà. signifie l'utilisation intelligente de la technologie pour qu'il n'y ait pas que de la technologie <rire> à l'intérieur, dès le choix... Et pour ça, juste avant de passer à, à la parole à Victor, on a un livre un, qui fait un peu office de, de bible ici euh, dans le groupe, c'est euh, le livre de Phil Lewis, l'âge des low-tech, vous, euh, vous tous, il est sorti en 2014, et ça résume bien à que euh, votre propos. Vu qu'on a peut-être un peu du mal à visualiser ce que ça veut dire euh la low-tech, enfin ne pas utiliser la high-tech, la outrance. Euh, moi j'en ai un que j'aime bien utiliser euh, dans ces cas-là. C'est euh, Google qui dit euh, « ouais mais nous on est neutre en carbone parce qu'on fait des puits de carbone pour capter tout, tout ce qu'on aimait euh, ». Bah ça typiquement c'est le genre de choses qu'il qu faut arrêter de faire parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, bien, soutenable, durable, etc. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est repousser le problème quoi. Et c'est toutes ces choses-là. Euh, que nous on, on cherche à, à stopper quoi. Euh, vous avez fait un certain nombre de remarques qui, qui sont très, très, très, très intéressantes euh, merci beaucoup euh, c'est clair que là dans la présentation qu'on vous a faite on n'a pas pu tout dire parce qu'il y, y a énormément de choses qui ont Un enfin, groupe euh, de 25 pendant une semaine ça, ça, ça produit beaucoup de choses euh, c'est toujours il y, y a un moment où bah, dans la synthèse on fait le choix de, de se focaliser sur certaines choses qu'on importante. Euh, bien sûr, le, le choix des acteurs, c'est quelque chose dont on a parlé, euh, de, de, voilà, de modifier les acteurs d'être dans un centre de cohérence euh, plus, plus global. Euh, mais euh, vraiment, ce qu'on pense qui est le plus important, c'est d'initier quelque chose euh, à, à l'échelle de, de l'enseignement. Alors, vous dites euh, ce que, que les étudiants s'impliquent. Euh, bah, c'est bien que les étudiants s'impliquent. Euh, euh, oui, euh, oui, exactement. Et, mais euh, ce, que, ce que nous on, on cherche à dire, c'est que euh, aussi souvent euh, voilà, dans, dans, dans les, je sais pas, dans, euh, les, les communications d'école, on entend parler. Oui, alors notre école, on pense aux DD, euh, euh, c'est vachement bien. Regardez, on a tel assaut qui a fait ça. Bah, ça c'est bien, mais sauf que c'est pas c'est pas c'est ouais, voilà c'est une initiative personnelle, c'est super bien. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce soit à l'ensemble de l'échelle de l'école, de, de des initiatives qui soient qu plus globales. Justement par rapport au deuxième point, par rapport à l'international, euh, on ne s'est pas mis dans le point de vue de nos camarades à l'international, au Sénégal, au Japon, ou ailleurs, euh, en essayant de se demander quelle était le développement durable pour eux, déjà que ça a été défini, dur à définir pour nous, Alors, on a passé une journée à se dire qu'est-ce qu'on qu qu fait de l'expression de développement durable, donc euh, voilà, c'est déjà suffisamment complexe comme ça. Mais par contre, euh, on s'est dit justement qu'international, c'était une vraie richesse. Euh, au contraire, et que malgré le fait que la plupart du temps, on est obligé de prendre l'avion, qui est une aberration euh, écologique, mais on est obligé de prendre l'avion pour aller à l'étranger pour euh, six mois d'échange, ce qui reste quand même mieux que deux semaines de vacances, mais euh, le, le fait est que euh, si, on fait un, si on inclut dans le bilan carbone, parce un bilan carbone récemment à l'UTC, S'ils si si incluait le bilan carbone, on ne passait pas de, de 7000 tonnes de CO2 pour l'ensemble de l'UTC, mais on, on explosait à, à 10 fois les chiffres, avec, en prenant en compte les avions des échanges internationaux. Et pourtant, on pense que ça reste important, parce que ce qui en ressort dans cet échange culturel est vraiment important et fondamental dans la constitution de l'ingénieur que l'on fait justement dans la vision qu'on a développée. Euh, après, évidemment, ça reste, euh, le début de l'année ça reste un enjeu global, mondial. Et donc on, enfin, je pense qu'il y a quand même énormément, il y a, il y a encore des dissensus, mais il y a quand même beaucoup de consensus qui se font petit à petit, et que je pense qu'on va arriver à une vision globale internationale. Voilà, c'est enfin, juste pour répondre. Oui, pardon. Mais pardon. il y a peut-être d'autres personnes qui ont posé des questions et ah, J'en je profite pour on vous dire aussi qu'ils ont pensé à penser à, à, à l'échange international de façon complètement différente. Ça nous pas parlé justement de comment on, on enlève l'avion et on voyage encore plus avec encore plus de dimensions interculturelles. Euh, moi, j'ai eu quelque chose qui, qui me questionne par rapport au, aux solutions que vous avez proposées pour, euh, pour en fait, euh, former les, les, des ingénieurs sensibles au développement durable. Euh, vous avez proposé euh, une pédagogie inversée. Alors en fait, pourquoi Quel est le rapport avec le développement durable en fait oh. on a pas du tout, on a pas spécialement de <rire> temps. Alors, parlez de temps, hein. Surtout s'il y a un temps, nous arrêter à Ouais, et ça ne marche pas comme ça. La soutenabilité forte considère qu'on ne peut pas substituer des techniques au capital naturel. C'est-à-dire qu'un capital critique, ce n'est pas lorsque les abeilles auront disparu qu'on arrivera avec des petits robots à polliniser nos champs. C'est bien plus complexe que ça. Il faut être un peu humble devant nos écosystèmes. Et du coup, on considère le mot « ingénierie durable » pour éviter d'employer le mot « développement durable » puisqu'on n'est plus en face avec ça et qu'on préfère plus largement parler de la forte. Et je pense que si. Ça c'est la définition par opposition. Et je pense que s'il faut donner la définition, elle est derrière vous. Et aujourd'hui aussi, en fait, c'est l'intégration de, de la, la supérabilité forte à l'ingénierie, mais du coup, ça reste un concept à définir, on ne pas encore fait. Ouais, voilà. Excusez-moi, vous avez vu le rapport de 2012 de l'ADC ah. Bon, il y a quand même pas mal de travail qui a été fait euh, dans le passé. Je vous invite à regarder ce travail de réflexion qu'il y a eu dans la. Moi, j'en profite pour répondre, et pour répondre que ce n'est pas aux étudiants uniquement à le regarder, parce qu'il y a effectivement le travail de l'UNESCO, il y a aussi le travail de la CPU, de la CGE, tous les travaux en cours. Il y a une densité énorme sur la question. Alors, euh, effectivement, ils ont, comme ils l'ont dit, passé énormément de temps à discuter des définitions, et qu'il y a un moment aussi, il faut réussir à construire des propositions. Et je pense que le choix qu'ils ont fait, vous me dites si je me trompe, c'est finalement de dire le tout, c'est qu'on n'utilise pas développement durable déjà dans un premier temps. Ils ont sauté sur un terme. Après, effectivement, je pense que de trouver le bon terme, c'est à tout le monde de s'en emparer, parce que c'est le moral. L'autre point, c'est de pilotage sur pilotage, par un projet. Et là, il y a quelque chose à piloter. No, Bien sûr, euh, oui, il faut le peaufiner, on ne peut pas le lancer euh, euh, tel quel alors que ce ne sont que des grilles d'idées. On pensait justement qu'on avait besoin euh, que des personnes s'y consacrent sérieusement pour pouvoir le définir, pour pouvoir le mettre en place. Oui, oui bien sûr. Oui. En, oui. Fait, ça... oui. en fait, ça de oui. en fait, ça... oui. oui. En fait, on n'a pas pu vous présenter euh, tout notre plan d'action, enfin une action qui commencerait euh, dès septembre, enfin, dès ce septembre, mais on avait prévu de faire un collectif, donc euh, réunissant euh, des personnes euh, qui euh, souhaitent voir justement euh, émerger euh, beaucoup plus l'ingénierie durable dans, dans notre formation, voilà, étudiants, euh, professeurs euh, personnels, qui se retrouveraient et qui commenceraient justement à réfléchir. Euh, donc, aux projets qui peuvent être mis en place déjà rapidement euh, et à d'autres choses dont on a évoqué par exemple l'écriture du code de méthodologie et, et autre chose. Juste pour de savoir et on voulait être beaucoup plus acteur de notre formation donc la euh, nous-mêmes on avait enseigné, euh, on avait beaucoup plus une place dans nos cours, ça nous permet d'être dans l'information formation et à terme peut-être devenir même plus acteur dans nos vies parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe là, dans notre formation on est passif comme on est passif dans notre vie, on a, on a juste les enjeux qui nous arrivent, tous les chiffres, les catastrophes et on ne fait rien donc, ça fait vraiment euh, s'impliquer davantage dans une formation et dans une Et, l'autre lien, parce que moi-même, entre la télévision inversée, c'est que certaines... certaines choses sont encore personnes à inventer une personne dans l'attention de qui ce qu'il n'aurait faire euh, pour répondre aux, aux énormes enjeux. Et on s'est peux... également rendu compte que, sur certains, <rire> sur ce... ouais, sur certains points, euh, les étudiants peuvent être euh, plus informés, plus au courant que certains profs. Et en fait, le concept de cours inversé... Oui, sur certains sujets. Et en fait, ce serait. Euh, l'idée le, le, le, est en fait de, de casser ce rapport hiérarchique. Il y a le prof qui a inscrit aux élèves, mais euh, vraiment de s'axer sur la personne qui est la plus compétente dans ce domaine, dans, euh, sur ce sujet, et qui la transmet aux autres. Pour le Mode de la part, du coup, enfin, ça c'est pour le faire à faire. Puis, du coup, pour le Mode de la part, vraiment l'idée c'est de lancer une dynamique dès maintenant, c'est-à-dire de notre et c'est-à-dire dès le semestre et que le semestre suivant, pour lancer, justement, avoir une réflexion cohérente à le les ou une hiérarchie sur tous ces enfants.